recevoir pour vous la sœur Sarah Kinkela avec elle nous allons partager sur sa carrière musicale le début de la carrière et où elle est en ce moment encore une fois bienvenue à vous cher peuple de Dieu Sœur Sarah bonjour et que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère, Amen, Dieu vous bénisse aussi. Amen, vous allez très bien. Bien, grâce à Dieu, nous allons très bien. Euh, vous êtes à Lubumbashi. Un aperçu sur euh, la personne de Sarah Kinkela. -Kink euh, vraiment, vous allez m'excuser, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Mm -hmm. mais bon, euh, Sarah Kinkela, c'est une âme servante du Seigneur. Mm -hmm. Je suis née d'une famille chrétienne. Mm -hmm. euh, le pasteur Moui Chibangu et Moui Kado euh, dans le temps, on appelait couple mouille mm ». -hmm. <rire> Et mon père se présentait souvent mm -hmm. en disant « je suis le peuple mouille mm ». -hmm. Et je suis née de cette famille-là dont je suis vraiment fière parce qu'ils m'ont montré la voie du Seigneur, dans laquelle je suis restée jusqu'aujourd'hui. Et nous, nous continuons à faire, à faire euh, le pas avec Dieu, à travailler avec le Seigneur, à avancer, à faire un peu de bruit pour sa gloire. Comment avez-vous commencé euh, votre carrière prenant votre casquette en tant qu'artiste musicien Pour la petite histoire, maintenant je la raconte avec euh, beaucoup de joie et beaucoup de crainte aussi. Mm -hmm. euh, au départ, je suis née sous une promesse. Mm -hmm. Mes parents, à leur, mari à leur mariage, ils ont eu un petit souci de conception et ils sont partis euh, voir... Euh, un groupe de prieurs qui leur a annoncé que j'allais arriver, que Dieu allait leur donner une fille. Et cette fille aura un de temps chante, de chanter. Elle veut servir le Seigneur dans les chants. Et on leur a même donné la voix que j'allais avoir. Chaque musicien a une voix, même si vous faites plusieurs voix, vous avez une voix de base. Moi, ma voix, c'est la voix. Et ça a été annoncé avant même que je naisse. Puis, quelques mois plus tard, je suis conçu et je suis venue sur terre. Et depuis là, mes parents ne m'avaient pas raconté cette histoire parce qu'ils voulaient voir toutes les prophéties s'accomplir si c'était vrai. Exactement. Bien que je sois venue après, juste après, selon ce que les prophètes avaient dit. Et euh, ils voulaient voir si je chantais. Mm -hmm. Puis, euh, pourtant, moi, en grandissant, je sentais vraiment qu'il fallait chanter, je chantais, je Mais je ne voulais pas que les gens sachent. Je ne le montrais pas. Qu'est-ce que je faisais Je m'écartais, je, je, me, je me cachais, euh, je m'isolais euh, mmh. et j'ai chanté toute seule jusqu'à apaisement, puis je revenais à, à la maison où j'attendais que tout le monde parte de la maison, parce que je chantais très fort et tout, mmh. puis voilà. Et euh, je suis découverte euh, plus tard par mes parents, donc ils ont compris, ils, ont, ils ont commencé à raconter cette histoire vers 10-11 ans en me disant que voilà la prophétie s'est vraiment accomplie donc tu étais celle que les prophètes avaient annoncé mm -hmm. et depuis tout ce temps j'ai commencé à chanter j'ai commencé à chanter tout tout tout jeune et euh, j'ai commencé à chanter à Rikini qui était mon église à l'époque j'ai chanté euh, dans l'office des musiques j'ai fui, fui rentrer dans cet office par le le diacre où Mao était, qui était une fois venu à la maison m'a entendu chanter dans la chambre et avait insisté que j'intègre le groupe, l'office de musique, on l'appelle. Et nous avons commencé à. C'est là qu'a commencé le travail du Seigneur en public. Et j'ai évolué dans cette église, puis j'ai vu découvert par le pasteur Lifocot, euh, que Dieu le bénisse richement mis euh, sous les lumières, de, de, de tous ceux aujourd'hui qui me connaissent un petit peu. Et euh, il y a eu aussi la soeur Henriette fomba Je cite ceux que les gens connaissent, mais on, derrière, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Je passais mon temps dans les, dans les studios. Et à l'époque, il n'y avait pas. Donne-moi le transport et tout, mais c'était ouais. les père qui payait. Parce que eux. Là, c'était des sacrifices. C'était des sacrifices sur sacrifice. J'ai quitté le studio pour l'école l'école, je revenais au studio. Je dormais au studio le lendemain, je repartais pour l'école. C'était, je pense que l'équipe de ce, de ce temps-là se souvienne. Se souvient, donc du coup, euh, nous avons continué à travailler pour le Seigneur comme ça. Et euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais entre-temps, je me suis mariée aussi. Je me suis mariée à Monsieur Kinkela, Alain, qui est pasteur à Paris enfin, à Orléans, France et c'est là-bas que nous servons le Seigneur et partout où le Seigneur nous donne l'occasion. Vous pouvez vous souvenir de la première chanson qui a été prestée devant le public hum, lors de alors, vos débuts? Il y a une chanson euh, oui je m'en souviens, c'était une chanson c'était une, interpr une interprétation euh, des frères de France aussi ont chanté tu es merveilleux situer c'est quelle année que vous avez commencé réellement non, alors bien, combien d'albums sur le marché des disques jusqu'aujourd'hui alors je vais vous dire une chose j'ai toujours été sur la retenue et tout euh, je n'avais pas de vision sur les albums mm -hmm. je ne voulais pas trop rentrer dans ça en fait ce que moi je voulais c'était le contact direct avec le public avec le public des lives et et j'en ai des fait concerts. pas mal des concerts j'en ai fait pas mal à un moment donné j'ai fait aussi euh, comme un concert euh, album live à paris euh, celui de paris montparnasse et euh, parce que on a voulu mettre celui-là sur le, le support parce que les enfants de dieu réclamaient. ils voulaient être rebénis derrière non pas seulement le live puis ça passe parce que quand ça passe, ça passe, si vous ne mettez pas sur le support, mmh. si vous ne travaillez pas derrière, les gens euh, ne pourront plus être bénis derrière. Mmh. Donc les frères et les sœurs m'ont réclamé, euh, beaucoup, beaucoup d'années d'ailleurs, qu'on fasse cela sur un support. C'est pour ça qu'on avait fait ce concert-là. Hum, à force de réclamation, mmh. nous avons... Vous, finalement travailler, commencer un album, enfin travailler les albums, donc nous avons pu commencer avec hein, une maison de, de production, mais cette maison a connu un petit souci, donc du coup nous avons été arrêtés, mais bientôt nous allons reprendre. Comment, comment vous vous, vous sentez Parce que le fait de ne pas aussi euh, euh, sortir des albums, vous ne trouvez pas que vous étouffez le don qui est en vous parce qu'il y a certains qui ne vous consomment pas. Vous pensez que consommer, c'est seulement avec les la langue Parce que vous, vous avez, vous avez, vous avez un secteur d'activité qui est par exemple l'Europe, mais il y a, les Congolais, qui oh. il y a les, les Congolais qui doivent vous consommer. Il y a les Congolais qui doivent vous consommer, il y a l'Afrique en général. Tous ces gens ils ont besoin de vous. Alors, euh, je pense qu'avec euh, avec, euh, l'évolution de moyens de transmission aujourd'hui, mm -hmm. euh, il y a moyen aujourd'hui, comme vous, Asmi, oui. <rires> a Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Et euh, on peut atteindre des frères dans des coins éloignés. Ce ne, n'est pas toujours des albums. Comme par exemple ce qu'on qu fait là. Ça, sera, ça va aller partout. On n'a pas fait un album avec Asmi. <rires> ce n'est pas tellement que les albums. Il y, a beaucoup, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais bon, euh, concernant les chants, les adhommes, c'est bien aussi. Je ne condamne pas ceux qui le font, mais ne forcez pas non plus à ceux qui ne le font pas. Et ne les condamnez pas non plus. Il y en a qui attendent le temps de Dieu, qui sont comme moi par exemple, je suis pas trop, trop dans la pression, de, il, faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Parce qu'au départ, je, étant plus jeune, je pensais que, enfin je me disais que sinon les gens vont penser que je vais... Euh, je vais le faire parce que j'ai besoin de, de, de vivre de ça. Euh, vous savez, les gens parlent beaucoup. Je voulais quand même je voulais quand même éviter, euh, quand vous êtes dans le champ ou dans le travail du Seigneur, on essaye d'éviter certaines choses pour pas que les gens soient choqués. Ou, même si vous savez qu'ils sont dans l'erreur, on, on vit pour les autres. En fait, c'est une vie de sacrifice vous pensez, vous dites non mais vous avez raison mais à cause de l'autre je ne le ferai pas alors sœur, ça, savoir ça quelle lecture faites-vous euh, face à, à ceux qui, qui ont fait de la musique comme un travail euh, je, ne les, je ne les condamne pas du tout euh, par exemple moi aujourd'hui euh, vu euh, le poids et euh, la charge que je sens de la musique euh, c'est ma vision, je ne voudrais pas faire du travail du Seigneur, on ne gagne pas. Non. Si le Seigneur me bénit derrière, il aura Dieu. Mais faire de ça, je vais travailler pour gagner, pour faire... Non, non, non, non merci. Faites-le si vous avez votre vision, allez-y. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux, mais je ne le peux pas. Mais si le Seigneur me bénit derrière, que tu as travaillé, que ça arrive, parce que si vous voyez dans le ministère de Frère Anam, euh, il y a eu des. des, des il n'a jamais été. Il jamais, pourtant avec ce grand d'eau que Dieu lui a donné, il n'a jamais placé euh, comme un gagne-pain. Comme, euh, comme si c'est ma profession, euh, tu crées des trucs pour que les gens te voient. Je vois beaucoup cet esprit-là esprit aujourd'hui. Excusez-moi mes frères, mais ce frère, n'est euh, pas très bon. <rire> Alors, si je comprends, bien, déjà, euh, la soeur Sarah est bonne pour... Euh, hein, Josué, la soeur Sarah est bonne pour une production parce qu'elle ne va pas demander un cachet. <rire> ah, vous je ne jamais demander. Demandez à tous ceux avec qui je travaillais. Mm -hmm. Ils vous diront. Dé -dé -dé déjà, c'est de mon argent que je... En fait, je soutiens. Je sors mon argent pour soutenir les Depuis que j'étais chez mes parents, c'est mes parents qui me payaient le transport c'est mes parents qui me mes parents pardon excusez-moi mes parents qui me supportaient pour aller dans le studio des gens qui derrière eux ils ont vendu jamais on a jamais en fait je sais pas c'est on est différents on est différents cherchant le Saint-Esprit pardon si je comprends très bien les, les cachets c'est n'est pas la parole. les ce c'est pas mauvais par exemple, vous vous me dites écoutez sur Sarah il si, c'est un travail mais en faire un travail gagne-pain, on ne peut pas faire du travail du Seigneur un gagne-pain. Frère, vous ne voyez pas que ce n'est pas bon Vous ne voyez pas que ça ne colle pas Nous, on est sur le pas du prophète. Vous avez vu où les prophètes fait ça Même le prophète, que quand il partait prêcher avec, tout ce, avec ses grands dents, que Dieu lui avait donné, qu'il enfin, qu guérissait les malades, faisait, on lui donnait même, il refusait, jusqu'aujourd'hui, il y a des avions aux États-Unis, qu'on a offert au pasteur un avion, il a refusé. Mais il y en a aujourd'hui qui, euh, vous connaissez, vous, vous savez. Alors, dites-nous, est-ce que c'est aussi facile pour vous de, de, de faire la musique vu que vous êtes marié? De nos jours, c'est devenu un peu compliqué. Une fois, quand la soeur est encore chez ses parents, elle s'est fait sentir sur la scène. Une fois dans les marais, c'est fini. On oublie. Euh, pour répondre à cette question, euh, c'est vrai que la Bible dit servez Dieu quand vous êtes encore un peu. Hein? Ouais. <rire> c'est à cause des charges aussi qu'il y a dans le mariage. Mm -hmm. euh, c'est encore un peu, un peu plus pour, pour une femme. Mm -hmm. Mais quand le mari vient vous chercher, euh, il vous trouve moi par l'autre, je, je vais parler de mon histoire à moi. Mm -hmm. euh, mon mari m'a trouvé sur le champ. Et je me souviens que quand on était, quand on était en fréquentation, euh, mon, mon, quand il a demandé la main, enfin, la, la main à mon, mon père, que mon père a accepté, c'est finalement, parce qu'avant c'était mon père qui m'accompagnait ou il a envoyé quelqu'un m'accompagner et tout, mais euh, finalement c'était lui qui m'accompagnait. Il me déposait à l'école, ou enfin il venait me chercher à l'école pour m'amener au studio, ou dans les répétitions à l'église, des trucs comme ça. En fait parce qu'il m'a trouvé sur le champ de, le champ de travail. Et, euh, il a cru, il, il respecte le don qui est en moi. Il me respecte, moi, et il respecte le don qui est en moi. Il croit en ce don. Donc, du coup, c'est même pour ça que vous, de temps en temps, vous pouvez me voir, me déplacer. Il y a une production telle place. Euh, et derrière, souvent, c'est nous qui soutenons. On soutient l'œuvre de Dieu. Et euh, du coup, euh, c'est un soutien pour moi. Mon mari, c'est mon appui dans ce, dans ce travail de, de, de champ. Tout ça, c'est parce qu'il croit en moi. Il croit dans le temps. Et si vous avez un homme qui ne croit pas en vous, qui ne croit pas dans le temps, ça va être un peu compliqué avec les charges de la maison. Parce qu'après, euh, combiner les deux, c'est assez compliqué si vous n'avez pas un mari qui vous soutient. Et il y a des maris qui succombent aussi aux influences des autres. Il croit dans sa femme dans le temps il soutient mais à force parce que euh, dans, dans ce travail des champs il faut sortir il faut aller répéter ça hein, c'est beaucoup de sacrifices quand vous devez mélanger les deux avec les sacrifices de la maison parce que les femmes beaucoup de dans la maison si vous n'avez pas un soutien c'est compliqué donc du coup des fois vous êtes appelé à sortir aller par ci par là et il euh, y en a que j'entends beaucoup dire euh, qui influence certains frères qui ont des femmes mariées, euh, qui ont des femmes, pardon, excusez-moi, donc du coup, dire que oh non, mais tu laisses ta femme partie on déplacé. déplacé. tout ça, c'est que ce les gens des femmes. Frère dit, elle doit rester à la maison, plein de citations. Comme moi, j'ai dit souvent, les Ben ils ont toujours des citations pour, pour, pour coincer quelqu'un. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez en trouver pour nous soutenir, ça me fera du bien. Après ils disent, non mais si tu la laisses tout le temps partir comme ça, euh, elle, te, elle te domine, elle, elle va te dominer, c'est elle qui domine. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a aussi des femmes servantes de Dieu, pas prêcher Moi, je chante, je fais du bruit, je permets à ceux qui prêchent de venir, les vite quoi. De venir trouver le, la plateforme bien Bien, bien préparée. préparée. Mmh. Ah. Donc du coup, il euh, y a des frères, des frères qui sont influencés par les gens qui parlent. Et à cause de ça, pour éviter que les gens parlent, et tout, ils, ils vont bloquer leur femme ou interdire cette non, mais je ne veux pas tout ça que tu as et tout. Mais ça c'est étouffé parce que quelque part, à la fin du tout, le Seigneur lui demandera de compte. Mais il y a, y a certains qui, qui étouffent leur femme du fait que la femme n'arrive pas à à répondre aux exigences en tant que mère des familles, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses, n'est pas abuser, savoir être une mère, une femme, parce que servir son mari, c'est aussi servir Dieu. Alors, du coup, si elles abusent aussi du mot enfin, ils ont, ils vont d'un côté pas de l'autre le mari a le droit de, de réclamer de enfin voilà comment voulez-vous vous êtes une femme vous êtes tout le temps partie Il y a votre foyer a besoin de vous votre mari vos enfants vous avez une vie derrière en fait le don vous allez la vivre vous vivez vous vivez le don avec votre vie en fait vous combinez euh, les deux quoi faire la part des choses euh, savoir euh, arranger pour pas que ça, ça dérange à la maison et tout. Donc je demande à nos sœurs de faire quand même attention là-dessus. Et euh, si vous voulez que tout aille bien, euh, parce que votre mari c'est aussi un homme, c'est un être humain. Hein? Quand ça abuse, euh, il, peut, il peut réagir. Et du coup, quelque part, c'est vous qui allez souffrir parce que c'est vous qui avez le don. Lui n'en a pas. <rire> Lui rien, il avait pas. Là, c'est très compliqué. Alors, euh, Sœur Sarah, je ne sais pas si c'est seulement moi qui, qui a fait ces constats. Pourquoi la, la musique du message ne voulu pas pas, pas pas trop Il suffit de lancer un album, et puis c'est fini, on oublie l'artiste médecin. Euh, je pense que dans le message, il y a beaucoup trop de calme. On est trop coincé coincé trop de critiques coincé par qui les pasteurs euh, ou, ou le public les les, les les publics plutôt le public et surtout les publics qui connaissent beaucoup les femmes mmh. sans raison il y a quelqu'un qui m'a sorti une fois euh, me dire que les femmes se tairent dans l'assemblée la de sang mmh. euh, comment je fais moi si je dois me taire devant mes corps <rire> Non, ça n'a rien à voir. C est, c est, vous ne le placez pas dans le bon contexte. Moi, j'ai un temps ch de chanter. Quand je passe devant les, gens, je dois, de, devant les gens, je dois chanter. Mais si je dois passer devant... Vous voulez juste me voir? Pourquoi? Je dois exprimer ce que Dieu a fait a, a mis à moi. J'ai un mari qui me conduit dans, dans les lois de la vie, de, de Frère Branham. Et du coup... Euh, Frère, voilà, ce n'est pas interdit aux sœurs de témoigner. Dans le champ, je témoigne aussi le Seigneur. Alors, il y a beaucoup, j'ai croisé beaucoup de plus, vraiment, plus au, au début, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont mis beaucoup de bâtons dans le haut. Beaucoup embêté. Heureusement, j'avais mon père qui était très bien équilibré et qui connaissait euh, quest ce qu'il y avait dans sa fille, bien sûr. Que, quelle était mon histoire voilà, donc je reviens encore à la croyance, Exactement. au respect de ce que la personne a. Mon père savait ce que j'avais et il respectait ça est-ce qu'on leur avait déjà dit. Du coup mon mari l'a aussi vu et d'ailleurs souvent il me dit euh, écoute ton don c'est pas ton don, hein, c'est moi le, le vrai don. <rire> Salut mes chéris. Vous saluons aussi le grand pasteur. Nous, nous sommes à Lubumbashi <rire> euh, C'est ici chez nous. La Sœur Sarah, vous avez eu euh, cette occasion-là d'être euh, entourée par des bonnes personnes comme euh, Mamarietum Famba, le pasteur du et certains, les héros dans l'ombre. Alors, quelle est votre part, vous, en tant qu'ancienne, par rapport à la nouvelle génération et surtout, quel est votre apport à, à cette nouvelle génération euh, Vous savez, mon apport, je commence par mon, mon apport. Mm -hmm. euh, je, je, je prie quand même pas mal pour eux. Il euh, ne faut pas seulement parler. Quand vous voyez quelque chose, vous savez, les jeunes, quand ils arrivent derrière, ils, sont, ils, veulent, ils veulent vous montrer ce qu'ils ont. Ils, ils veulent nous impressionner, voilà. <rire> Mais vous savez, vous êtes passé par là, vous savez qu'on a l'expérience. « Ah, lui-là, il va mordre. Ben, » Vous priez, au lieu de, de taper dessus, vous, comme nous, nous, nous, nous avait tapé temps. Et euh, nous, on prie. Mon petit conseil à la nouvelle génération, euh, mon constat d'abord, c'est que les frères et les sœurs qui arrivent aujourd'hui sont trop ambitieux. Je dis trop. Beaucoup trop ambitieux. L'envie de réussir. Je veux qu'on voit. Je veux qu'ils sentent. Vous ne trouvez pas que c'est aussi un moyen pour elle de se faire connaître au public? Connaître? Oui, se faire connaître au public. Impressionner, il faut, c'est moi qui ai. C'est pas chrétien. Je suis désolée. C'est quoi tes envies? C'est quoi ton début? C'est quoi tes buts? Pourquoi? C'est quoi? Tu vois où C'est quoi la finition On dirait que l'esprit musicien de l'extérieur est rentré dans le message. Et on trouve ça normal. Non. Le mal reste le mal. Et le bien reste le bien. Ce que nous faisons aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le message. Restons sur les principes du message. Pourquoi tu veux chanter? Pourquoi tu veux qu'on te connaisse Pourquoi tu fais autant de bruit Et au fait, le bruit en question, allez ramener nous les gens qui sont à l'extérieur. Nous avons envie de trouver la dernière brebis perdue pour nous permettre de partir. Vous voulez, ce, nous voulons, je ne me mets pas à l'extérieur, je suis dans le groupe, oui. c'est ma famille les musiciens oui, le c'est musicien, oui. <rire> ma famille nous les David <rire> nous les lévites quoi et du coup euh, je dis que notre but c'est d'édifier le corps de Christ mais aussi allons chercher cherchant ceux qui ne sont ceux qui sont euh, qui n'ont pas accès à la parole Exactement. ceux qui n'ont pas accès à, au message pour aujourd'hui le message n'est pas connu le message n'est pas vraiment connu en fait, on tourne en rond, on est toujours là. Tout ça, pourquoi Parce que c'est devenu un autre truc. C'est devenu autre chose. Ça Tu trouve quelques têtes dedans qui euh, essaient de garder la vision. Mais toute cette masse, ça fait, ça fait, ça fait mal. Moi, je vais vous dire, a, je, des fois je me fatigue d'écouter les chansons. Des gens qui ont des prédispositions moi oh, il suffit que j'écoute la chanson de quelqu'un je peux percevoir ton esprit Frère. non mais c'est pas que le don le don n'est pas là le don il est bien là mais l'esprit l'esprit qui n'est rien on dirait un église pressé c'est quoi nous sommes déjà à la fin de l'année 2020 comme nous tendons aussi à la fin de notre émission c'est quoi le projet pour l'année 2021? Travailler, travailler, travailler pour le Seigneur. Encore et encore. Faire mieux. On peut espérer euh, un prochain album. Oui, bien sûr. Euh, les chansons sont déjà là. Mm -hmm. euh, les gens disent non, ça ça je chante pas parce qu'elle n'a pas de chanson. <rire> Dieu m'a béni de me, de me donner non seulement la voix. Parce que la voix aussi, ça entend. Exactement. Il y en a qui ont l'écriture, et oui. qui n'ont pas de voix. Exactement. Moi, j'ai la voix. Parce ça que ça a été annoncé. J'ai mm -hmm. aussi l'écriture. Je sais écrire okay. Donc, les chansons sont là. Euh, C'est juste la faisabilité. Il euh, y a quelque chose chez moi. Je suis perfectionniste. Mm -hmm. Je n'aime pas aller pour aller. Mm -hmm. Généralement, ceux qui ont étudié les gens, les perfectionnistes, euh, on souvent des non c'est pas bon, non, c'est Parce que je veux faire très bien pour mon Seigneur. Exactement. C'est un peu ça. C'est pour ça que je ne veux pas sortir n'importe quoi. Et je préfère faire, si je veux travailler pour le Seigneur, que je sens que le Seigneur m'envoie telle place. Je le fais la dernière fois, j'étais en Suède, j'ai fait un concert. Vraiment. Et euh, euh, à Paris, j'étais à Kinshasa, j'étais par-ci par-là. Où on m'a invité. invité. Euh, c'est des lives que j'ai fait. Et ça bénit le Seigneur. Le peu que j'ai fait chez le, chez, chez le papa, pasteur Kayumbi, quand on est arrivé ici, il a réclamé. Il a réclamé, non, ce que tu avais fait. Vous voyez ça Est-ce qu'on est qu m'avait payé J'ai payé mon billet. Je suis allée jusqu'à Kinshasa. Et là, je servais Dieu. Bon, après, il y a aussi des difficultés parmi nous, parmi nos frères, nos soeurs et tout. Euh, le Seigneur ne t'appelle pas seulement faire des albums, à être connu. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Ne cherche pas les grandes choses. Jésus était simple. Branham aussi. Alors nous vous attendons, c'est pour une production à Bumbashi Ou bien c'est pas dans le programme Moi, mes, mes programmes, je, je, peux, je peux avoir l'idée ou envie de vouloir travailler, faire ci, faire ça. Après on s'attend au Seigneur. Etc. Si Dieu veut que je vienne à Bumbashi, travailler pour lui mais pourquoi pas vraiment pourquoi parce qu'Aspi veut me faire quelque chose de... <rire> ok ça va, ça va arriver comme nous sommes arrivés presque à la fin ça va un mot de la fin avant de nous séparer vraiment je remercie beaucoup euh, euh, cette équipe de frères euh, de, de l'équipe Aspi Merci. Euh, soyez bénis pour cette invitation j'espère je, seulement bénir mes frères et mes sœurs, euh, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous a chiffonné au truc, veuillez m'excuser, mais ce n'était pas dans le but de vous déranger, plutôt dans le but de vous aider. Et j'attends aussi de vous euh, des bénédictions et aussi euh, bénir, euh, euh, faire vraiment un dé une, dédicace, euh, une dédicace pour euh, mon pasteur, le pasteur euh, euh, euh, Arthur Mossaka qui va avoir euh, ces 60 ans-là ce week-end. Vraiment. Euh, 32 ans de ministère, ce n'est pas donné. Mm -hmm. Que Dieu le bénisse énormément. Mm -hmm. Très cher papa, nous t'aimons énormément. Que Dieu te bénisse, te protège, te donne encore plus, plus, plus. Toi qui, par ton temps, Dieu a agi en moi. Mm -hmm. Sois béni. Et j'oublie pas mon, mon merveilleux mari, Alain Kinkela. Euh, que le Seigneur le bénisse le soutiennent, le protègent, le remplissent de tous les bienfaits du ciel. Soyez bénis mes frères, euh, mes soeurs, euh, surtout restons. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Et moi et la team Aspi, nous souhaitons un joyeux anniversaire, anniversaire au révérend Pasteur Artir Monsaka. Déjà c'est pour ce week-end. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné Josué Ameska. Masterpiece. J'ai dit aussi merci à Joël Kambaja qui est avec nous, merci à la grande famille, merci à toute l'équipe Asni, merci à nos frères et soeurs de partout dans le monde. Nous vous disons au revoir et nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. <rire>